Salut, c'est Thierry du blog vivre-m'épanouir.com. Je suis toujours dans le Morbihan, je suis sur l'île aux moines, et il fait vraiment magnifique, je passe une journée splendide. Aujourd'hui, je voulais vous parler des émotions, et vous expliquer à quel point les émotions sont importantes, à quel point elles font vraiment notre réalité. Je suis sûr que vous avez déjà remarqué à quel point deux personnes qui ont vécu le même événement, au même moment, qui étaient côte à côte, peuvent avoir un souvenir radicalement différent du même événement. Pourquoi Les gens se trompent, souvent on pense qu'une émotion c'est quelque chose qui passe comme ça et contre laquelle on peut lutter, c'est quelque chose sur lequel on peut, on peut travailler, on peut essayer de le contrôler. Euh, et c'est partiellement vrai, mais en tout cas il y a bien une chose qu'il faut se dire, c'est que les émotions c'est ce qui fait notre réalité. Car après tout, notre réalité, ou la réalité, elle change d'une personne à l'autre. Chaque personne à sa propre perception d'un même moment et la personne va dire « j'y étais, ça, ça s'est vraiment passé comme ça, c'est la réalité ». Et si moi j'étais à côté de cette personne-là et j'avais vécu le même moment, si j'avais perçu les choses différemment parce que j'étais dans un état d'esprit différent, parce que mon, mon, mon passé est différent, j'aurais vécu une réalité qui était différente parce que ma charge émotionnelle au moment où j'ai vécu l'instant était différente et donc ma réalité à moi est différente de celle de la personne qui était pourtant juste à côté de moi. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est à quel point il est important de considérer les émotions, parce que les émotions, c'est vraiment, les émotions, le ressenti, c'est vraiment ce qui fait notre réalité. Pourquoi je vous dis ça Eh bien parce qu'on pense justement souvent qu'on peut passer outre, que ce n'est pas important qu'on peut travailler sur ces émotions, et que donc, pff, il n'y a pas besoin de, de s'en occuper plus que ça. Si je ressens de la tristesse, j'essaie de me raisonner, je passe à autre chose. Je ressens de la colère, soit eh ben, je la laisse aller, soit je, je lutte contre. Et puis on essaye de passer à autre chose. Mais il faut faire attention parce que notre réalité est faite de la façon dont on a vécu les choses. est faite des émotions qui, qui nous ont traversées au moment où on a vécu une situation. Et donc, ce qui est capté, ce qui est enregistré dans notre mémoire, et ce qui va faire que notre vie est chargée positivement ou pas, et eh bien, c'est la façon dont on prend les choses, c'est les émotions qui nous traversent au moment où on vit les choses. Il faudra donc vraiment prendre au sérieux chacune de nos émotions. Il faut essayer de travailler là-dessus pour que ce qui passe à travers nous soit un maximum des émotions chargées positivement du bonheur, de la joie, de l'épanouissement, euh, de la quiétude, de, de, de, de la reconnaissance. Enfin, fait, des émotions qui sont c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut essayer de chercher pour que notre réalité soit tout simplement bah, bonne à vivre et qu'on vive un rêve et pas, et pas un cauchemar. Faites des euh, mauvaises émotions ou des charges négatives que les autres parfois nous, euh, nous sèment, nous donnent avec un petit peu trop de, de, de facilité. Essayez d'évacuer un maximum de ces émotions négatives pour faire en sorte que votre vie ne soit qu'un rêve, que vous ressentiez du bonheur le plus souvent possible, pour faire en sorte que vous soyez traversé un maximum de fois par des émotions à caractère positif voilà j'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre une chose si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir likez, abonnez-vous à la chaîne cliquez sur le petit bouton qui est juste là en bas à gauche à votre droite pardon et puis laissez-moi des commentaires et puis n'hésitez pas à aller me rendre visite sur mon blog m'épanouir.com. si vous aimez lire le bonheur, si vous voulez des conseils pratiques pour être heureux dans votre vie et vous sortir d'un moment qui n'est pas forcément facile, euh, que je nommerais la crise existentielle, eh bien, j'ai écrit un livre là-dessus qui est disponible en téléchargement gratuitement sur la page d'accueil de mon blog. Je vous mets le lien en dessous, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis d'ici là, vivez votre vie positivement et prenez soin de vos émotions. Salut